Euh, les arbres remarquables euh, font partie d'un héritage de notre patrimoine breton, c'est une identité, et pour autant ils ne sont pas forcément considérés. On a des arbres très anciens en Bretagne, par exemple pas très loin d'ici, d'Argé-Gabéric à, à Pont-l'Abbé, on a un châtaignier de 1200 ans, euh, ou encore des ifs millénaires dans les Côtes d'Armor, parmi également les chênes les plus anciens de France. Euh, et ce patrimoine-là n'est pas du tout considéré et fait partie pour autant d'un héritage euh, donc il mérite toute notre attention et d'être identifié. C'est tout le travail que l'on a mené autour des arbres remarquables avec nos, mes deux compères Yannick Moran et Guy Bernard, euh, autour de, de la sensibilisation de la protection de ces arbres-là. Euh, ce n'est pas ce travail-là, euh, nous ne sommes pas les, les précurseurs de ce travail-là autour des arbres remarquables. Euh, en fait, dès le, la fin du 19e siècle et au tout début du 20e siècle, il y a eu tout un travail d'inventaire qui a déjà été réalisé, et notamment certains arbres bretons ont été classés en tant que monument naturel à caractère historique euh, par arrêté euh, ministériel. Notamment le châtaignier de Pont-l'Abbé par exemple était, est toujours protégé par un arrêté ministériel. Et, et en 1958, un décret d'État a mis, à sonné le glas on va dire, à toutes les protections des arbres les plus remarquables de France. Et donc en fait on remet simplement au goût du jour cet inventaire et, euh, des arbres les plus, enfin, les arbres les plus remarquables qui nous, qui nous apportent une émotion certaine. Quoi. Donc moi c'est Mickaël Gézégoût, euh, j'aime les arbres on va dire, pour faire court. Donc je travaille, je suis gestionnaire de forêt dans les Côtes d'Armor et parallèlement j'ai une passion autour de cet inventaire, des, de ce patrimoine-là arboré, ce patrimoine vert euh, des arbres remarquables et de l'émotion qu'il peut nous, nous apporter. Voilà, personnellement j'ai deux intérêts autour de ces arbres-là, j'ai à la fois un intérêt scientifique, comment un arbre vieillit quel phénomène il met en place pour vieillir. C'est particulièrement intéressant. Euh, et l'arbre, en ce sens, fait preuve d'une certaine intelligence. Euh, voilà. Et deuxième, deuxième point qui m'intéresse et qui fera donc l'objet de la, la conférence de tout à l'heure à la médiathèque d'Argue-Gabéric, c'est le lien étroit qu'il y a entre l'homme et l'arbre. Il n'y a pas d'arbre remarquable sans homme. Et euh, donc c'est ce lien étroit, euh, cette émotion que l'on a entre l'arbre et l'homme qui m'intéresse particulièrement. Quoi. On en découvre encore des, des arbres extraordinaires. On a par exemple euh, euh, à Poilé, Poilé c'est une commune dille et vilaine dans le Coglet. Euh, on vient de découvrir un chêne à la vierge euh, qui n'était pas du tout euh, répertorié. Qui euh, a la vertu de pouvoir guérir le, les animaux des fermes, le bétail des fermes. Quoi. Donc c'était un arbre, un arbre sacré de Bretagne qui n'avait absolument pas été inventorié, qui ne faisait partie d'aucun inventaire. C'est une découverte assez récente, ou encore assez récemment, euh, un, un tulipier de Virginie, euh, un des, des plus imposants de France. Enfin, le plus important de france euh, qui est donc dans un parc d'un château euh, privé donc de d'île et vilaine euh, qui euh, de, donc aurait été rapporté par le marquis de la rouerie euh, qui était ami de Lafayette. donc il a été rapporté donc à la durant la pour fêter la révolution américaine voilà. Donc ces arbres-là n'étaient pas répertoriés jusqu'alors et donc c'est un collectage, c'est un, un travail euh, assez long, hein, mais un peu ethno-botanique on va dire autour des arbres, c'est passionnant. Ouais. Un arbre remarquable, je pense qu'avant tout c'est un arbre pour lequel on a une émotion alors Cette émotion-là, c'est lié euh, au gigantisme de certains arbres, à l'ancienneté de, de certains arbres, mais euh, pas que, ça peut être un lien également au sacré, aux traditions euh, que l'on a. Les ifs, par exemple, sont des arbres sacrés, euh, ou des cultes associés à certains arbres, euh, des cultes euh, qui perdurent dans le temps. Euh, également des, des particularités, des originalités dans le Finistère. Il y a beaucoup d'arbres très originaux avec des pores complètement incroyables, euh, complètement vrillés par exemple, ou complètement des porcs battus par les vents. Donc ça c'est des originalités. Euh, et puis également forcément l'âge des arbres qui peuvent être parfois vraiment extrêmement anciens. Pour moi un arbre c est, il est immortel. Quoi. Je pense qu'on peut, on peut dire que ce qui fait disparaître les arbres ce sont les hommes. Quoi. Pour la plupart du temps, qu'est-ce qu que c'est un arbre C'est un, un, un il, se, il se renouvelle à la différence de l'être humain, il se renouvelle perpétuellement, c'est-à-dire qu'il vient accumuler chaque année de nouvelles couches de bois, de nouvelles tissus, de nouveaux, de nouveaux cernes, de nouveaux tissus de bois, et euh, du coup il a un accroissement. Et cet accroissement là, on peut l'extrapoler, extrapoler l'accroissement à l'âge. Voilà. C'est très rare en fait d'avoir des arbres anciens, donc on peut dire que c'est des, des arbres vétérans. On va dire que ce sont des espèces en voie de disparition, parce que on en a, globalement, on en a quand même très peu. On sait que des arbres peuvent vivre largement au-delà du millénaire, et pour autant, on, on en a très peu de recensés en France. Quoi. Donc, on peut, dans ce sens-là, on peut dire que c des, des espèces sont, ces espèces anciennes sont très rares. Ce ne sont pas des espèces en tant que telles botaniques, mais l'ancienneté des arbres très anciens sont, sont très rares. Quoi.